Aujourd'hui, je vais tenter de fabriquer une lampe à incandescence. Alors pourquoi ça Eh bien l'idée m'est venue en regardant une vidéo sur internet de ce youtubeur, et notamment ce passage en particulier. Vraiment Eh bien j'ai décidé de prendre au mot ce cher Electroboom, d'après ce qu'il dit j'ai toutes mes chances, et de marcher dans les pas d'Edison. Thomas Edison est le brillant inventeur de la lampe incandescence. Il l'a brevetée en 1879. Bon, en fait il s'est inspiré des travaux de Joseph Swan, un scientifique britannique, qui en 1860 avait déjà montré qu'on pouvait considérablement allonger la durée de vie d'un filament en carbone en le plaçant sous vide d'air. Mais ça n'enlève rien au génie d'Edison qui a mis au point un procédé de fabrication industrielle des ampoules. Diverses améliorations suivront, notamment le remplacement du filament en carbone par un en Tungsten, un métal avec un point de fusion très élevé, par la société hongroise Tungstram, Cette même entreprise qui aura en 1911 l'idée de substituer au vide d'air un gaz inerte, toujours en vue de protéger le filament. Aujourd'hui, la lampe à incandescence est plutôt mal aimée, elle est quasiment interdite de vente dans l'Union européenne. La faute à son rendement énergétique, peu élevé. En effet, à peine 10% de l'énergie consommée est convertie en lumière, le reste partant sous forme de chaleur. Par comparaison, les lampes plus haut compactes ou à LED, par exemple, font bien mieux. Cependant, il me semble que c'est le type de lampe le plus simple à réaliser. Pour ça, j'ai sorti mon alim 9V de fabrication maison, et un bout de fil de cuivre ou d'acier ou de je ne sais pas trop quoi, ça vient d'un simple câble électrique en fait. Mais attendez voir, je ne serais pas juste en train de créer un court-circuit Eh bien, si c'est ce que vous pensez, vous n'en êtes pas si loin. En effet, dans une lampe à incandescence, quand vous l'allumez, le filament crée effectivement un court-circuit et un courant électrique élevé le parcourt alors il s'échauffe et devient incandescent. Oui, mais plus la température d'un métal augmente, plus sa résistance électrique augmente aussi. Ainsi, une fois notre lampe allumée, la résistance augmente fortement, ce qui fait que le courant diminue et se stabilise à une valeur acceptable. Plus de court-circuit, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ce qui va arriver à notre bout de fil. Enfin, tout du moins, je l'espère. Vous êtes prêts hum, Un peu de fumée, mais il se passe pas grand-chose. Bon. Voyons voir l'intensité. Hmm. Si je touche le fil... Ah oui, si, s'échauffe un peu quand même. Il semblerait qu'en dépit de ses nombreuses qualités, son circuit tellement bien conçu et toute sa vaillance, cette brave alimentation ne suffise pas à rendre incandescent mon petit bout de fil. Non, pour ça il nous faut de la puissance. Oh, je sais. Oh. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai récupéré dans un vieil ordinateur qui allait partir à la casse. Cette alimentation peut débiter 12 volts jusqu'à 17 ampères. On essaye... Il ne se passe rien. Oh oui, bien sûr, attendez. Pour une alimentation d'ordinateur, il faut déjà avant tout la démarrer en connectant sa broche numéro 16 à la masse. Voilà, c'est bon. J'entends le ventilateur qui tourne. Elle est allumée. Quelques ratés à l'allumage. Oh D'accord. Ah Ça y est, je comprends pourquoi. Le courant est tellement intense que le fil fond. Peut-être qu'en essayant avec un bout de fil plus long, ça le ferait. Je sais pas, il s'échaufferait juste assez en fait pour devenir incandescent, mais sans fondre. On va voir. Hmm. Je crois que c'est pas une réussite malgré tout. Ça sent le brûler, hein. Enfin, vous voyez un peu de fumée, je crois. Oula Non, ça a fait pareil. Bon, laisse tomber. J'ai pris un fil encore plus long. Voyons voir. Non, ça marche pas. Bon. Bon. Non, c'est vraiment pas terrible. Vous savez quoi Je commence à me dire que ce n'est pas si simple que ça de fabriquer une lampe à incandescence. En fait, dans celle que vous achetez dans le commerce, je vous l'ai évoqué rapidement précédemment, le filament est en tungstène, un métal avec un point de fusion très élevé, à 3422 degrés Celsius. Et il devient incandescent bien avant d'atteindre cette température. Pas comme mon pauvre fil de cuivre ou d'acier ou de je sais pas trop quoi, qui lui, se met à fondre. Et là, j'ai eu une idée de génie. Elle m'est venue en faisant quelques recherches sur cette célèbre lampe de la caserne de pompiers de Livermore, aux États-Unis. Elle est réputée briller depuis plus d'un siècle, même si sa luminosité a largement diminué avec l'âge, et maintenant, elle ne brille plus que comme une simple veilleuse. Ce qui m'a interpellé, c'est le matériau de fabrication de son filament, du carbone. Mais oui, je n'ai qu'à utiliser du graphite. Ce matériau est constitué exclusivement de carbone, agencé d'une manière spécifique avec un point de fusion très élevé. On en trouve sans problème dans le commerce dans ces simples mines de porte-mine. J'ai bricolé rapidement une sorte de petit banc d'essai avec deux pinces crocodiles enfichées dans un couvercle de peau de confiture. Allumage. Bon. Je pense que ces alimentations provoquent un petit pic de courant à l'allumage. On va d'abord l'allumer ensuite après on fera la connexion. Oh je <rire> l'ai pris dans les cheveux. <rire> on y croit. Oh Hop. Wow. magnifique Regardez ça Oh oh Ah Ah mince Ben c'est un peu décevant quoi On dirait que le graphite a brûlé sous l'effet de la haute température. Ou alors il s'est sublimé ou je ne sais pas trop quoi. Enfin en tout cas la mine est beaucoup plus fine qu'avant. Et on note une petite brèche dedans. Donc ben forcément elle ne conduit plus le courant. Et voilà. Ah là là Encore un nouvel écueil mais comment va-t-on y arriver Oh ben c'est bien simple, hein. moi je ne fais que suivre l'ordre chronologique des découvertes que je vous ai mentionnées au début de cette vidéo. Par contre, pour ceux qui ont inventé l'ampoule, chapeau, c'était pas si évident que ça. Moi j'applique leurs résultats, pour eux, tout était à découvrir. Bien, on va rajouter un gaz inerte pour protéger notre filament. Qu'est-ce que c'est qu'un gaz inerte C'est un gaz qui est peu réactif chimiquement, comme par exemple du dioxyde de carbone, du diazote, ou le plus souvent, un gaz noble. Tiens, c'est quoi un gaz noble eh bien c'est un gaz qui appartient à cette colonne tout à droite de la classification périodique des éléments de F. Ces gaz sont peu réactifs chimiquement grâce à leur configuration électronique un peu particulière. Je ne rentre pas dans le détail, je laisse faire Wikipédia, il s'en sortira bien mieux que moi. Dans cette famille de gaz, on trouve par exemple le xénon, le krypton, l'argon, le néon et aussi l'hélium. Et c'est sur ce dernier que s'est porté mon choix. En effet, c'est assez simple d'en acheter dans le commerce, on l'utilise pour gonfler les ballons. Et je remercie au passage mes tout premiers tipeurs grâce à qui j'ai pu financer une partie de cette bouteille d'hélium. Un grand merci à eux Wouhou! Oups! Et pas question de faire le coup du ginal de l'hélium et je prends une voix bizarre. Hein. Pas de question. Fini la récré, reprenons. J'ai récupéré un bocal de miel assez large pour y rentrer ma mine et j'ai percé le couvercle pour y insérer deux tiges métalliques avec serties au bout des pinces crocodiles. J'ai également percé un troisième trou pour y passer un tuyau, autour duquel j'ajoutais un joint de silicone. C'est étanche et assez flexible. Et maintenant je vous présente ma super pompe à gonfler les matelas. Elle présente l'avantage d'être réversible, et oui, je peux aspirer de l'air avec. J'en mange dessus le tuyau et c'est parti. La vache La vache On est prêt je vais chronométrer pour vous, pour voir si on arrive à faire plus long que l'autre. Voire même, euh, est-ce que ça va marcher complètement Sait-on jamais Ah mince, ça s'est débranché. C'est pas grave. Attention, suspense. Tout le monde est prêt Le chronomètre. Je sens le mince. Que s'est-il passé Alors pendant ce temps j'allais dire je sens le fil qui s'échauffe. Ah, il un faux contact. Bon là j'étais à 17 secondes sur le chrono, je les déduirai. Ouais, je sens les fils qui s'échauffent. Hein. Bon, c'est pas grave. On voit que ça fonctionne quand même. C'est pas très brillant, mais... Enfin, <rire> façon de parler. Hein. <rire> je m'attendais à un petit peu plus lumineux que ça, on va dire. Hop, 40 secondes. Oh mince Oh mince Je sais pas si vous voyez, mais la... Euh, comment on appelle ça Le plastique... Ah, j'entends que ça c'est euh, l'hélium. Ouais. En fait, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le, le... La, la glu qui tenait en place mon fil vient de fondre. Et j'ai entendu un pchit. Ça veut dire que l'enceinte n'est plus étanche. Peut-être qu'il y a de l'air qui rentre dedans. Et on est déjà à euh, presque deux minutes. Hein. Allez, deux minutes Oh mon Dieu, regardez Là, il y a vraiment un gros paquet de, de, de colle qui est tombé. <rire> euh, C'est pas encore parfait comme lampe. Hein. 2 minutes 30. Je, ça explose le score précédent à l'air libre de 15 secondes. Là, franchement, euh, va-t-on atteindre les 3 minutes Avant que tout s'autodétruise oh, oh mince, je vois de la fumée qui... Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit jet de fumée qui est parti. Là, on est à 3 minutes. Oh là, je vois qu'il y a de la fumée. Ouais, là, je pense que ça va se terminer. Regardez, il y a de la fumée qui emplit qui le bocal. Je pense que de l'air est rentré en fait. Mon enceinte n'est plus étanche. Oula, oui, je vois bien de la fumée là. On est déjà à euh, 4 minutes euh, 10. 4 minutes 10. Bon, écoutez, euh, je pense qu'on va arrêter là. Oula, les fils sont brûlants. Oui, j'arrête. Hop. J'ai arrêté. Alors là, il m'affiche euh, alors 4 minutes 43. Moins les 17 secondes du début, ça fait 4h33, 4 minutes 26. 4 minutes 26 contre 15 secondes à l'air libre. Pff, pas mal. A ce stade, je pense qu'il sera difficile d'aller plus loin. Euh, on voit de la colle à couler, l'enceinte n'était plus étanche, de l'air est rentré, ça fait de la fumée. J'ai même l'impression que mes pinces croco ont un peu fondu, plus ou moins. Bon, c'est pas terrible, mais je pense que j'aurais du mal à faire mieux. Euh, avant de vous jeter sur votre clavier dans les commentaires, euh, oui, je savais que ElectroBoom plaisantait dans sa vidéo, évidemment, mais ça m'intéressait du coup d'en faire une sur le sujet et de vous la partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses. Et d'ailleurs, je vous demande un tout petit service, mais pour moi, ce serait déjà énorme. Si vous l'avez aimé cette vidéo, partagez-la, ça me ferait énormément plaisir. Et merci beaucoup d'avance. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suivante et abonnez-vous justement pour ne pas la manquer.